Papa, Kalo, ancienne, c'était avec quoi? Voilà, parce que nous, beaucoup ont connu avec ce pays Voilà Alors cet après-midi, nous serons richement bénis Disposez-vous, frères et sœurs Car je peux vous le dire que La vie d'une personne sera comblée des grâces de Dieu C'est un homme puissant Et c'est une grâce de vous recevoir Pasteur Aimé, vraiment, je vous laisse la parole et nous sommes très heureux de vous recevoir lorsqu'il passe. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Est-ce que chacun de nous peut incliner sa tête et dire au Seigneur, ce soir nous avons encore besoin de ta grâce Ce soir nous avons encore besoin de ta grâce. Ce qui est important ce n'est pas... L'orateur qui est devant, ce ne sont pas les qualités de l'orateur qui est devant, mais c'est ta grâce. Seigneur, accorde nous ta grâce. Jésus, nous avons besoin de ta grâce ce soir. Nous voulons expérimenter ta grâce, nous voulons vivre ta grâce au Père. Ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité car tu es fidèle. Même lorsque nous, nous ne le sommes pas, tu l'es. Ce soir, nous voulons vivre encore ta fidélité. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de Dieu? Je bénis le Seigneur pour sa grâce, le mot reviendra et toute notre vie ce mot-là doit revenir parce que ce n'est pas nous, c'est lui et c'est par grâce que nous nous tenons devant vous et nous disons merci à notre frère le pasteur Alain qui a mis la main sur nous dans ce programme merveilleux et dans ce thème merveilleux ta grâce me suffit. Seigneur, ta grâce me suffit. Au-delà des biens, au-delà de tout ce que l'homme cherche, ta grâce me suffit. Certains cherchent l'argent, moi je cherche la grâce. Lorsque je trouve la grâce, avec la grâce, je trouve toute autre chose. Amen. Et je vous transmets les salutations de mon épouse euh, qui m'a dit salut l'église euh, où tu vas et peut-être que euh, dans les temps à venir elle sera là avec moi que le seigneur soit béni le le sous-thème que j'apporte ce soir dans ce grand thème c'est la grâce de david la grâce de david je suis en train ces derniers temps de lire euh, l'histoire de ce tome et je, je bénis le Seigneur parce que Dieu a fait avec lui des grandes choses, mais il était... Capable de reconnaître que ce n'était pas lui, c'était Dieu Il était capable de reconnaître qu'il ne méritait pas tout ce qu'il recevait C'était la grâce de Dieu Et la grâce, la reconnaissance de la grâce va de pair avec l'humilité Or nous savons que Dieu élève les hommes Amen Je crois qu'à l'issue de ce programme, le Seigneur élèvera encore quelqu'un Quelqu'un qui dira, non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et lorsque Dieu voit cela, il le fait encore. Nous sommes dans 2 Samuel, le chapitre 7. Nous lirons du 18e au 22e verset 2 Samuel 7, 18 à 22. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Et le roi David alla se... Ce... Présenté devant l'éternel et dit Qui suis-je, Seigneur éternel Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel que pourrait te dire de plus David Tu connais ton serviteur Seigneur éternel à cause de ta parole et selon ton cœur Tu as fait toutes ces grandes choses Pour les révéler à ton serviteur Que tu es donc grand éternel Dieu Car nul n'est semblable à toi Et il n'y a point d'autre Dieu que toi d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur Cette prière, David l'a fait après avoir reçu une grande promesse de la part de des dieux, selon laquelle il ne manquera pas de successeurs sur le trône à Judas Et lorsque David bénéficie de, de cette grande promesse Il jette le regard en arrière, il voit d'où est-ce qu'il est venu Il cherche ce que sa famille a fait pour qu'il soit là, il n'a pas vu Il cherche ce que les hommes ont fait pour qu'il soit là, il n'a pas vu il cherche ce que lui-même a fait. Pour qu'il soit là, il n'a pas vu. Il dit, Seigneur, qui suis-je pour bénéficier de telle faveur Qui suis-je pour bénéficier de telle grâce Oui, car dans cette prière, il s'agit bien de la reconnaissance de la grâce. David est en train de reconnaître que Dieu est le Dieu de grâce. Il est en train de reconnaître que tout ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, il l'a reçu par la grâce. Il dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis. Si je suis arrivé là où je suis, ce n'est que par ta grâce. Il n'a pas oublié. Que le jour où Samuel est arrivé dans la maison de son père Pour oindre un roi dans la maison d'Issaï, Même Isaï lui-même, le père de David, ne pouvait jamais penser Il pouvait croire que tous ses enfants pouvaient devenir roi, sauf David Mais vous savez Très souvent, ce sont ceux du dehors qui ne croient pas en nous Mais ceux euh, de l'intérieur, ceux de notre famille Doivent être notre premier soutien, doivent être les premiers qui croient en nous Mais David n'a pas reçu ce soutien Même dans sa famille, ni son père, ni ses frères ne croyaient en lui Souvenez-vous le jour où il est arrivé dans le, sur le champ de bataille Lorsque son grand frère, le grand Eliab, voit David poser des questions. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et à qui as-tu laissé les peu des brebis de notre père? C'est-à-dire que toi David, tu n'es bon que pour garder les brebis de notre père. Et puis il ajoute, je connais la malice de ton cœur. Personne ne croyait en lui. Si cela ne dépendait que d'Issaï, David ne serait jamais arrivé là où il était. Si cela ne dépendait que des hommes, nous ne serions pas là. David reconnaît la grâce, il reconnaît que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, c'est le produit de la grâce de Dieu. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un reconnaisse que tout ce qu'il est, tout ce que je suis, Seigneur, et tout ce que je fais, c'est ta grâce. La grâce nous. Nous la définissons Elle est définie généralement comme étant Une faveur imméritée C'est sa grâce Une faveur imméritée C'est quelque chose que l'on reçoit Sans que nous ne puissions la mériter Je ne mérite pas d'arriver là où je suis C'est aussi dans, dans cette optique que Lorsque dans le Nouveau Testament on parle des dons spirituels On utilise le mot charisme grec Grâce, faveur, imméritée. J'aimerais ouvrir une parenthèse là Parce que des fois dans l'église il y a des confusions Vous savez il y a des gens qui, qui se donnent de la valeur Parce qu'ils développent tel ou tel autre don spirituel et puis, oh, mais ces serviteurs, moi, j'ai beaucoup de grâces Et puis, quelqu'un ne peut pas parler comme ça tout en s'enorgueillissant. Parce que lorsque tu dis que tu développes un don spirituel où tu as des grâces, c'est que tu as reçu des faveurs que tu ne mérites pas. Tu as reçu des faveurs que tu ne mérites pas Les dons spirituels sont donc des charismes Des dons que nous recevons gratuitement Sans effort de notre part Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 1 Il dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses Les distribua à chacun en particulier Comme il veut C'est de la volonté du Saint-Esprit Il fait des dons à qui il veut comme il veut, ce n'est pas que quelqu'un le mérite. J'ai reçu un don de guérison. J'ai reçu le don de pas de. de de paroles de sagesse, de paroles de connaissance J'ai reçu le don de, de prêcher C'est une faveur imméritée Le fait que moi je me trouve ici Et que vous vous, vous trouviez là Ne signifie pas que je mérite plus que vous J'ai reçu une grâce, un charisme Une faveur imméritée Et l'attitude lorsqu'on se rend compte Qu'on a bénéficié d'une grâce C'est de s'abaisser encore C'est de s'abaisser encore. David, le grand roi, il a déjà fait des grandes choses. Il a combattu. Il a remporté des victoires. Et lorsque Dieu lui dit Tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône, David descend encore et dit Seigneur, je ne mérite pas cela. Parce qu'il sait d'où il vient. La reconnaissance de la grâce va de pair avec la gratitude. Un jour, alors que l'Arche de l'Alliance est arrivé à Jérusalem, David était dans la joie parce qu'il savait ce que symbolisait l'Arche, la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu. Il a sûrement entendu ce que l'Arche a fait dans la maison d'Obé d'Édôme. David se réjouit, il danse. Pendant ce temps... Sa femme, Michal, n'était pas à, avec le, le David en train de danser. Elle, peut-être, ne comprenait pas la signification de la présence de l'arche. Elle regardait David d'en haut. Elle regardait Tout ce qu'elle voyait, c'était un roi qui se ridiculisait devant les serviteurs. Surtout devant les servantes. Parce que tout ce qu'il y avait... Non. Mais il est en train de, de s'exhiber comme ça pour que les servantes la voient et... Et puis lorsque la fête se termine, David monte dans le palais. et le regarde hmm, qu'il était beau, le roi d'Israël, quand il s'exhibait devant les servantes et les serviteurs. Oh, David lui dit, ce n'est pas devant les servantes et les serviteurs que je me suis humilié. C'est devant le Dieu qui m'a pris de derrière les troupeaux de mon père et qui m'a placé comme roi à la place de ton père. Je n'étais pas de la dynastie royale. Je ne faisais pas partie de la famille royale. Ma famille est la plus petite dans ma tribu et même moi j'étais le plus petit de ma famille Donc si on devait parler de mérite, moi David je ne devais pas être roi Si je suis là c'est par la grâce de Dieu Alors laisse-moi reconnaître celui qui m'a pris de nulle part Celui qui m'a tiré de rien et qui m'a placé là à la tête il faudrait qu'à chaque moment, nous reconnaissions que si nous sommes là où nous sommes, c'est par Dieu que nous sommes là. C'est par Dieu que nous sommes là. David reconnaît la grâce de Dieu. Et la grâce est un des éléments principaux de la marche avec Dieu. Nous, tout ce que nous recevons dans la marche avec Dieu, c'est par grâce. Nous ne réussissons pas parce que nous sommes meilleurs Mais plutôt par la grâce de Dieu Nous n'avançons pas parce que nous connaissons beaucoup Il y en a qui connaissent plus que nous Mais qui ne sont pas là où nous sommes La grâce de Dieu nous qualifie Et nous différencie des autres Yes David et ses frères sont issus d'un même père et d'une même mère. Ils ont bénéficié, si nous pouvons le dire, de la même éducation. Et même certains de ses frères étaient mieux positionnés que lui parce que comme lui était le cadet, il était petit pendant que Liab était déjà général dans l'armée. Donc si on pouvait choisir quelqu'un, on pouvait choisir celui qui a déjà fait un pas. Oh, un de nos pasteurs a dit que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'ils appellent. Dieu laisse le géant, le grand Eliab pour aller prendre le petit David. Il y a des David ici dans cette salle. Il y a des gens qui méritaient mieux qu'eux. Ils ont peut-être plus de diplômes que toi. Vous savez, il y a des gens qui font des courses au diplôme. Et quand on le présente vous entendez non Il a cinq doctorats Et là tu te dis waouh. Mais le Seigneur laisse celui Qui a plusieurs diplômes pour te prendre toi Le Seigneur laisse celui Qui est qualifié pour te qualifier toi qui n'étaient pas positionnés par les hommes. Il y a des gens qui se battent et qui se disent Je suis déjà bien positionné. Il suffit d'un petit rien pour que j'avance. Et le Seigneur laisse tous ceux qui étaient bien positionnés. Il va prendre celui qui était derrière. Isaïe fait passer tous ses fils. Samuel lui dit Personne parmi eux. Et sûrement Isaïe dit à Samuel c'est que tu t'es peut-être trompé, ce n'est pas dans ma maison Retenez que ce n'est pas Isaïe qui a dit à Samuel que j'ai encore un enfant C'est Samuel qui a posé la question Est-ce que ce sont tous tes enfants Pensez-vous qu'un père peut oublier qu'il a encore un enfant Ce n'est pas qu'il avait oublié, il ne pensait pas qu'il était digne. Il y a des niveaux où les hommes pensent que nous ne sommes pas dignes d'arriver là. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas d'avoir tel poste, il n'est pas intelligent. Il ne mérite pas d'être là parce qu'il n'a pas ceci. Il ne mérite pas d'avoir ceci parce que même le propre père de David l'a disqualifié. Mais regardez ce que la grâce fait. Elle nous qualifie là où les hommes nous ont disqualifiés. Alléluia. La grâce nous qualifie là où les hommes nous ont disqualifiés Elle met notre nom là où les hommes ont refusé que notre nom soit inscrit Je bénis le Seigneur parce que là on est en France Il n'y a pas très longtemps il y a eu la coupe du monde Il y a un de vos joueurs Même l'entraîneur l'avait disqualifié on a dit, il ne, il ne participera même pas à la coupe du monde parce qu'il y a meilleur que lui. On a élevé euh, celui qui était là et surtout qu'il a reçu le ballon d'or. Et puis à un moment donné, on s'est dit, non bon, il sera quand même là mais il ne va pas jouer. <rire> Et j'ai suivi l'interview du sélectionneur qui dit, je lui ai expliqué quel sera son rôle et il l'a accepté. Il sera là, il sera sur le banc de touche. Il peut peut-être avoir quelques petites minutes, mais qu'il n'espère pas être titulaire Ça c'est l'homme. Mais par concours de circonstances, celui qui était positionné, ses blesses, lui, il est positionné, il marque et il devient le recordement des buts dans la sélection. Bien aimé, ça, c'est la grâce de Dieu. Les ceux qui étaient bien placés, ils étaient là positionnés. Mais ils sont surpris que le Seigneur te prenne là de derrière pour te placer devant. Ma prière est que le Seigneur prenne quelqu'un de derrière et le place devant. Je sais de quoi je parle parce que je suis venu de derrière. Je suis venu de derrière. Le Seigneur m'a pris de derrière pour me placer là devant. Si je peux me tenir devant vous, c'est la grâce. Les hommes m'avaient disqualifié, mais Dieu m'a qualifié. La grâce nous différencie, avais-je dit. C'est par la grâce de Dieu que David s'est distingué de ses frères. Alors ma prière est que la grâce de Dieu te distingue en cette année 2023. Que tu ne sois pas dans la foule, que tu ne sois pas dans la masse, que tu ne sois pas dans, dans les autres. Vous savez, lorsqu'on doit citer des gens et qu'ils sont nombreux, on cite ceux qu'on peut facilement reconnaître. Il y avait tel, tel et les autres. Et généralement, toi on t'aimait dans les autres. Maintenant là, ça sera différent. Ce sera toi qu'on mettra et les autres. La grâce nous différencie, nous distingue. Le Seigneur te distinguera. Mais il est important que nous comprenions cette notion de la grâce. Car lorsqu'elle est mal comprise, l'homme bascule dans les deux extrêmes. C'est comme ça que nous avons deux groupes de gens qui comprennent mal la grâce. Il y a ceux qui pensent que tout ce que l'homme obtient est le fruit de son travail, le fruit de ses efforts. Alors ils se battent, ils travaillent, ils fournissent des efforts pour atteindre les sommets parce qu'ils se disent que j'atteindrai les sommets par mes efforts. Je parlais un jour avec quelqu'un, il me dit, « Pasteur, l'Église doit comprendre, ce n'est pas un chrétien. » Il me dit l'église doit comprendre qu'il y a des prières qui sont dépassées Telles que quand vous priez notre Père qui est aux cieux Donne-nous notre pain euh, quotidien Moi je n'ai pas besoin de, de prière pour avoir le pain quotidien Je travaille, je gagne mon argent, j'achète mon pain C'est le danger de l'occident aujourd'hui Parce qu'on pense que par les progrès de la technologie On peut tout, alors on n'a pas besoin de Dieu et je lui ai dit, c'est très bien ce que tu as dit, mais tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le pain, mais tu n'as pas la santé pour manger le pain. Et le souffle de vie, la force qui te permettra de manger ce pain, vient de Dieu. Quoi que l'on dise, tu auras besoin de Dieu Quoi que l'on dise, l'homme a et aura toujours besoin de Dieu Quels que soient les progrès, quels que soient les avancées, Quelle que soit l'autonomie L'homme aura toujours besoin de Dieu Donc ce ne sont pas nos efforts qui nous qualifient Mais c'est la grâce de Dieu C'est la faveur de Dieu qui nous qualifie Ainsi, dans, dans, dans la même suite d'idées, il y a des gens qui qui pensent que c'est par les efforts qu'ils vont parvenir à obtenir quelque chose de la part de Dieu. D'où la notion des sacrifices. Et chez nous, c'est souvent, vous voyez des gens qui, qui, qui montent des, des, des montagnes pour aller chercher la face de Dieu. Ils pensent que c'est à force de souffrir comme ça, on montre à Dieu que je souffre pour toi, que j'aurai. Je dis, c'est très bien de s'isoler pour chercher la face de Dieu, mais nous devons comprendre une chose, que nous ne contraignons pas Dieu à faire quelque chose pour nous. C'est par grâce. Ce ne sont pas nos efforts. Je fournirai les efforts dans la limite de ce que Dieu me demande de faire. Mais que je ne pense pas que c'est parce que j'ai fait 100 jours Et À un moment donné, il y a eu des concours Des nombres de jours de jeûne Non, nous, nous sommes très forts On a fait 50 Et puis d'autres viennent. Non, non, non, nous, on a fait 100 jours de jeûne Et on pense que c'est à force de de, de de jeûner comme cela On forcera la main de Dieu Le jeûne ne force pas la main de Dieu Le jeûne nous met dans les dispositions à mieux servir Dieu S'il y a quelqu'un que la prière change, ce n'est pas Dieu, c'est moi. <rire> Ma prière ne changera pas Dieu. La prière me change moi. Elle me donne la force d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ce que je reçois de la part de Dieu, c'est par grâce. L'autre extrême, Conduit à dire que tout a déjà été fait. Nous n'avons plus rien d'autre à faire. Et même, certains disent, je peux vivre comme je veux. Parce que j'ai déjà été sauvé. Comme le disait Jean Calvin, sauvé une fois, sauvé. Toujours. Je n'ai plus rien à faire. Je peux même pécher. Dieu m'a déjà accordé la grâce. La grâce n'est pas un prétexte pour vivre dans le désordre. Mais nous permet plutôt à considérer à juste titre l'ampleur du travail abattu par le Seigneur sur la croix. Je n'ai pas de sacrifices D'une part, je dis, je n'ai plus de sacrifices à faire parce que Christ s'est sacrifié pour moi. D'autre part, je me dis, je dois marcher comme le Seigneur le veut, bien qu'il ait tout fait pour moi. La grâce nous fait obtenir ce que nous n'aurions jamais dû Et pu obtenir Elle nous ouvre les portes qu'on n'aurait jamais pu ouvrir Elle nous fait atteindre des dimensions inaccessibles autrefois Ça c'est ce que produit la grâce Elle nous ouvre les portes qu'on n'aurait pas pu ouvrir par nous-mêmes Et c'est ce que David dit Qui suis-je? pour arriver là. Par mon père, je ne serais jamais arrivé là. Mon père lui-même n'était pas grand en Israël. Ma famille était petite. Qui pouvait penser Même lorsqu'on pouvait lire les, les Écritures, on pouvait lire la prophétie de Jacob disant que le sceptre ne s'éloignerait pas de Judas. Qui pouvait penser que ça viendrait de la maison d'Isaïe et plus de David Elle nous ouvre des portes autrefois fermées, des portes que nous ne pouvions pas ouvrir nous-mêmes. Elle nous donne accès aux dimensions inaccessibles. J'aimerais que ce soir, que quelqu'un pense à quelque chose qui lui est impossible d'atteindre. La grâce rapproche ce qui était loin de tout. La grâce fait que ce qui était impossible pour toi devienne possible. Les gens te demandent, tu l'as fait comment? Et tu leur réponds, même moi je ne comprends pas, c'est la grâce de Dieu. Tu es arrivé là, comment? Je dis, je ne comprends pas, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce d'acheter notre propre terrain, là où les autres églises qui ont commencé avec nous ont mis 5, 10 ans, nous on l'a fait en 2 ans sans argent. À un moment donné, moi-même, je me regarde, je dis, oh, nous avons acheté? Des gens qui n'ont rien, rien. Quand je dis rien, c'est rien. Même la personne qui nous vendait la parcelle se disait, c'est pas ça, c'est un aventurier. Il est en train de m'embrouiller pour rien. Il n'a rien. Effectivement, il avait raison, nous n'avions rien. Mais le jour où on lui a donné l'argent, il me regarde et dit, pasteur, pardonne-moi. Je dis, oh. « Mon frère, je te pardonne pourquoi ?» La première fois quand j'étais vu, je dis « Regardez-moi ces aventuriers des pasteurs, il n'a rien, et il me dit qu'il va acheter ma parcelle. » Parce qu'il avait vu, l'église était petite, et même il y avait des, un frère à l'église qui est venu me voir, il me dit « Pasteur, je comprends que tu as le souci de stabiliser l'œuvre de Dieu, mais il faut être réaliste. » L'église est jeune, et elle n'est composée que des étudiants et des élèves, pas beaucoup de personnes qui travaillent. D'où viendra l'argent pour acheter la parcelle Je dis merci mon frère pour euh, ta contribution, mais Dieu me convainc que c'est le moment. Et le jour où j'ai dit à l'Église que nous sommes propriétaires de la, de la parcelle, c'était le premier à venir me féliciter. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne faut pas écouter. Celui qui comprend le sens de la grâce marche par la foi Car la grâce et la foi marchent de paix La grâce fait que ce qui est impossible aujourd'hui devienne possible demain la grâce fait que ce qui est inaccessible aujourd'hui devienne accessible demain. Je dors je me réveille, la situation change. Parce que pendant mon sommeil, le Seigneur a changé des choses. La veille, le médecin a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Son cas est désespéré, nous attendons simplement. Qu'il meurt Et le lendemain le médecin pose la question Vous lui aviez donné quoi Non docteur c'est toi qui, qui prescris euh, C'est pas nous On n'a rien donné La grâce de Dieu est passée par là Là où les gens disaient qu'il mourra J'avais huit ans lorsque j'ai J'ai connu un accident mortel J'étais renversé par un véhicule tous ceux qui ont vu l'accident et qui sont allés parce que j'étais chez mon oncle paternel. Tous ceux qui, qui ont vu l'accident, ils sont allés dire à mon oncle que ton fils est mort. Parce qu'ils ne pensaient pas qu'un enfant pouvait survivre après un tel accident. Et même lorsqu'on m'a amené à l'hôpital, selon ce que me disait ma mère, tous ceux qui venaient, personne ne pensait que je tiendrais. Celui qui vient à 9 h dit « Oh !» Cet enfant n'arrivera pas à 10 heures, il va mourir. Celui qui vient à 10 heures, il dit « Non, non, non, 11 heures, c'est trop loin, il mourra. » Celui qui vient à 11 heures dit « Non, on n'arrivera pas à midi, il mourra. » Et même après deux grandes opérations, les médecins qui ont peur ont dit « Non, bon, il survivra, mais il ne vivra pas longtemps. »« Eux, ils sont morts, mais moi, je vis. » La grâce. La grâce va au-delà de la science. La grâce ne connaît pas la limitation de la médecine. Qu'est-ce que tu as fait C'est la grâce de Dieu. Elle nous fait obtenir ce que ceux qui ont plus de mérite que nous n'ont pas obtenu. Ils ont plus de mérite que nous, mais ils n'ont pas obtenu cela. Ils parlent mieux que toi, mais ils ne sont pas là où tu es. Ils ont des origines meilleures que toi, mais ils n'ont pas ce que tu as. Sinon, comment expliquer que David, qui était le plus petit de sa famille, devienne roi en Israël, alors que ses frères qui étaient mieux positionnés que lui, ne sont pas arrivés là où lui est arrivé Oh. La grâce écarte les plus méritants pour nous faire de la place. Yes! <rire> Elle écarte les plus méritants pour nous faire de la place. Ceux qui méritaient ont été disqualifiés. Et celui qui ne devait pas être là est là. C'est par la grâce! que nous avons accès auprès de Dieu. Mais aussi c'est par la grâce que nous sommes maintenus dans la présence de Dieu. La grâce nous ouvre les portes de la présence de Dieu et la grâce nous maintient dans la présence de Dieu. Nous ne devions pas, en réalité, aucun homme ne peut s'approcher de Dieu et vivre. Si Dieu fait grâce, nous en parlerons demain. Si le Seigneur ne change pas le message. Parce que des fois c'est compliqué, tu prépares et puis à un moment donné le Seigneur te dit non pas ça, ça c'est toi. Moi je veux. Car il ne suffit pas d'être un jour dans la présence de Dieu mais plutôt d'y être toute sa vie. J'entre dans la présence de Dieu par grâce parce que je ne le mérite pas. Je n'ai Rien de plus que les autres qui ne sont pas là où je suis. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce. Le Seigneur m'a accordé la grâce. Mais il m'accorde aussi la grâce de rester dans sa présence. Il y a des gens qui se réveillent en de Dieu, mais le soir au moment de dormir, entre le, le réveil et le moment de dormir, un événement s'est passé, il, il est allé loin du Seigneur. Mais c'est par grâce que je me réveille enfant des dieux et que je demande d'or enfant des dieux. C'est par grâce que je suis maintenu dans sa présence. C'est par la grâce que je reste dans sa présence. Car le meilleur endroit où un enfant de dieux peut se sentir en sécurité, c'est dans la présence des dieux. C'est pourquoi le même David dit un jour dans, dans le psaume 27, à partir du quatrième verset, il dit je demande à l'éternel une chose je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son saint temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cassera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette je chanterai et je célébrerai l'éternel il y a la sécurité dans la présence du Seigneur et nous restons là par la grâce de Dieu ce soir quelqu'un dira aussi au Seigneur accorde-moi la grâce de toujours rester dans ta présence ce ne sera pas par mes efforts. Il y en a qui ont fourni des efforts, mais ils n'y sont pas parvenus. Ils sont montés sur des montagnes pour rester dans la présence du Seigneur, mais en descendant de la montagne, ils se sont éloignés du Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer dans ta présence. Accorde-moi la grâce de rester là, même lorsque tous s'en iront, que moi je reste là. Ce ne sera pas parce que je suis meilleur Ce ne sera pas parce que je prie plus que les autres Ce ne sera pas parce que je prie mieux que les autres C'est parce que tu m'auras accordé la grâce de rester là Même lorsque tout le monde s'en ira Seigneur Je veux rester là Même lorsque les autres seront fatigués D'attendre des choses qui ne reçoivent pas Ils iront loin de toi Seigneur que je reste là même lorsque les autres se seraient éloignés de toi parce qu'ils auront reçu ce qu'ils venaient chercher. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans la présence du Seigneur parce qu'ils cherchent des choses. Nous, nous venons dans la présence du Seigneur parce que nous cherchons le Seigneur. Celui qui vient chercher des choses, lorsqu'il trouve les choses, il s'en va Celui qui vient chercher des choses, lorsqu'il ne trouve pas ces choses, il s'en va Celui qui vient chercher l'éternel, lorsqu'il trouve l'éternel, il reste là Il reste là Pierre dit, construisons trois tentes, restons là Lorsqu'on a trouvé grâce aux yeux de l'éternel, on reste là Que quelqu'un dise, Seigneur, je resterai là les autres s'en iront, moi je resterai là Non pas par mes efforts mais par ta grâce Que ta grâce me maintienne dans ta présence Que ta grâce me maintienne dans ta présence David dit toute ma vie, j'aimerais demeurer dans ta présence La grâce c'est aussi ça Rester dans la présence de Dieu Année après année, là dans la présence de Dieu Que je reçois vous, que je ne reçois pas ce que je désire Je reste là dans la présence de Dieu Que la situation change ou qu'elle reste la même Je reste là dans la présence de Dieu Victoire, échec, je reste là dans la présence de Dieu la grâce de Dieu fait que non seulement Dieu nous agrée, mais aussi qu'il continue à nous aimer malgré ce que nous serons sages et aimés. Vous savez, le bonheur que nous avons, c'est que les raisons de l'amour de Dieu pour nous ne se trouvent pas en nous, mais plutôt en Dieu. Vous savez, les hommes nous aiment à cause de ce que nous faisons. J'aime ces frères-là parce qu'ils chantent bien. Moi, je chantais à la chorale et puis il y avait beaucoup de gens qui m'aimaient. J'aime ces frères-là parce qu'ils chantent bien. J'aime ce pasteur-là parce qu'il presse bien. J'aime cette maman-là parce qu'elle fait ceci. J'aime ma femme parce qu'elle oh, prépare pour moi. Les hommes nous aiment à cause de ce que nous faisons. Le jour où nous ne ferons plus ce que nous faisons, tu entendras la même personne dire, ces frères-là, je ne l'aime pas. Mais il y a quelques temps tu avais dit que tu l'aimes Non je l'aimais quand il était bien Maintenant il n'est plus bien Qu'est-ce que Dieu dit les montagnes peuvent chanceler, mais mon amour pour toi ne changera jamais. Dieu ne m'aime pas à cause de ce que je fais pour lui. Dieu m'aime parce que lui est amour. Les raisons qui font qu'il qu m'aime ne se trouvent pas en moi. Si les raisons qui font que Dieu m'aime s'est trouvé en moi, les jours où je, je ne ferai plus ce que je faisais avant, Dieu ne m'aimerait plus. Mais Dieu m'aime parce que les raisons de de son amour pour moi se trouve en lui. Or, en lui, la Bible dit qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il a dit que mon amour pour toi ne changera jamais. Et ça, ce n'est pas parce que nous le méritons, c'est lui. La grâce fait que Dieu nous aime là où le monde ne nous aime pas. C'est pourquoi je disais un jour à l'église, cela m'importe peu que les hommes ne m'aiment pas. Ce que je cherche le plus C'est de continuer à demeurer dans l'amour de Dieu Si je sais que Dieu m'aime cela Me suffit Vous savez, si Dieu m'aime Il finira par convaincre les choses. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a dit Que cet homme là je ne l'aime pas Et puis un jour il dit En tout cas je, je commence à t'apprécier Que Dieu m'aime cela Me suffit Le reste il s'en chargera la grâce fait que Dieu continue à m'aimer malgré mes défauts. Parce que les défauts, j'en ai. Là où les hommes peuvent me rejeter, je disais un jour à l'église, si Dieu pouvait euh, commencer à faire défiler le film de la vie de chacun de nous ici à l'église, il y a des gens qu'on ne saluerait plus. Ah, vraiment tel que je t'imaginais. C'est comme ça que tu es. Ne me salue plus. Mais Dieu connaît ce que les autres ne connaissent pas de nous. Mais en dépit de cela, il continue de nous aimer. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est pourquoi je n'aimerais pas sortir du cercle de ta grâce. Je n'aimerais pas sortir du cercle de ta grâce. La grâce fait que, à toutes les questions autrefois négatives de ma vie, là où le monde a dit non, que Dieu mette un oui. David dit à un moment donné, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verres pâturages. Il me dirige près des eaux, paisible Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Ça, ça aussi c'est un autre aspect de la grâce que... <rire> Il, il ne dit pas que je te ferai manger. David ne dit pas que tu me fais manger en cassette de mes ennemis. Non. Là où Gédéon s'est cassé pour battre les froment David voit Dieu dresser une table en face. Les adversaires sont là. David a peur. Il dit, Seigneur, ne me donne pas leur présence. Ils vont ravir. Dit David, assis-toi là. La table est dressée là et lui se tient là. Il dit, mange, je verrai celui qui viendra t'empêcher de me... <rire> Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Et à la fin, il dit un grand oui. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Oh, j'aimerais que ce soir, quelqu'un dise un oui là où le monde dit non Dieu te dit oui là où les hommes te disent non Dieu te dit oui, à la guérison la médecine a dit non Dieu te dit oui par la grâce à l'élévation le monde dit non Dieu te dit oui par la grâce est-ce que quelqu'un peut dire un grand oui en levant qu'il dise oui au Seigneur, qu'il dise oui à la grâce qu'il dise oui au bonheur qu'il dise oui à la bonne santé qu'il dise oui à la joie est-ce que tu peux te lever avec moi déclare-le, je vivrai de la grâce de Dieu, je vivrai de de la grâce de Dieu, je vivrai de la grâce de Dieu, je vivrai de la grâce de Dieu, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours Non, je ne m'éloignerai pas de lui, par sa grâce je resterai dans sa présence par sa grâce je vivrai dans la paix, là où le couple veut se disloquer, le monde veut déjà le divorce, le Seigneur dit oui, vous resterez ensemble. Korama Là où la science te condamne, le Seigneur dit oui, tu vivras. Bien, est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à déclarer tu es en train de battre les mains, tu es en train de prier, tu dis je vivrai de la grâce, je vivrai de la grâce, la grâce m'ouvrira des portes que le monde m'a fermées. La grâce m'ouvrira des portes que le monde m'a fermées. La grâce m'ouvrira les portes que le monde a fermées. La grâce ouvrira les portes que le monde a fermées. La grâce ouvrira les portes. Là où la maladie a rongé Là où la science, la médecine est limitée On dit que ton cancer a atteint le dernier niveau Et qu'il n'y a plus de solution Là où le monde n'a pas de solution La grâce de Dieu a trouvé une solution pour toi Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Oui, la bonne santé m'accompagnera Oui, la victoire m'accompagnera Même là où tout semble limité même là où tout semble bloqué Là où tout semble fermé Le Seigneur dit par ma grâce Il dit ce n'est pas Par la force Ni par la puissance Bien aimé parle au Seigneur Dis-lui Seigneur j'ai besoin de ta grâce Accorde-moi ta grâce Accorde-moi ta grâce Accorde-moi ta grâce J'aimerais demeurer dans ta grâce J'aimerais rester dans ta grâce J'aimerais vivre ta grâce J'aimerais expérimenter ta grâce J'aimerais... Écoutez à ta grâce tous les jours de ma vie. David dit « Je resterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Cela dit que la grâce de Dieu ne me quittera jamais. La grâce de Dieu ne me quittera jamais. La grâce de Dieu ne me quittera jamais. Elle m'ouvrira des portes que je n'arrive pas à ouvrir. Elle m'ouvrira des portes que je n'arrive pas à ouvrir. Oh, je veux prier pour quelqu'un Qui voit des portes fermées devant lui Quelqu'un qui voit des portes fermées devant lui Je ne sais quelle porte est fermée Est-ce la porte de, de la santé Est-ce que la porte de la joie, du bonheur dans le couple Est-ce que c'est la porte de je ne sais quoi Bien aimé, le Seigneur par sa grâce Est capable de t'ouvrir une porte Que les hommes n'ont pas pu ouvrir pour toi Que toi-même, tu n'as pas pu ouvrir que des portes s'ouvrent par la grâce de Dieu. Que des portes s'ouvrent par la grâce de Dieu. Que des portes s'ouvrent par la grâce de dieux, Que des portes s'ouvrent par la grâce de Dieu. Que des portes s'ouvrent par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Que des portes s'ouvrent par la grâce de Dieu. Que des portes s'ouvrent par la grâce de Dieu. Elles s'ouvriront. Elles s'ouvriront. Elles s'ouvriront là où tu n'as pas de force, là où tu n'as pas de moyens, là où tu n'arrives pas. Le Seigneur arrive pour toi. Le Seigneur le fait pour toi. Le Seigneur le fait pour toi. Le Seigneur le fait pour toi. Le Seigneur le fait pour toi. Le Seigneur le fait pour toi. Le le fait pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui peut chercher Dieu Y a-t-il quelqu'un qui peut chercher le Seigneur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 Il y a un oui pour toi. Il y a un oui pour toi. Il y a un oui pour toi. Là où le monde dit non, Dieu dit oui. Là où le monde dit non, Dieu dit oui. Par ta grâce, j'arriverai. J'entends quelqu'un dire par ta grâce, j'arriverai. J'entends quelqu'un dire par ta grâce, j'arriverai. J'entends quelqu'un dire par ta grâce, j'arriverai. J'arriverai, j'arriverai, j'y arriverai. Par ta grâce, j'arriverai. Par ta grâce, j'arriverai. La grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est là. La grâce est là. La grâce, La grâce est là La grâce est là La grâce est là La grâce est là La grâce est là La grâce est là Ce n'est pas encore fini Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini Tu ne t'arrêteras pas là où le monde pense que tu vas t'arrêter ta course ne s'arrête pas là où le monde pense qu'elle s'arrêtera. Fais pleuvoir. Vu. Ce n'est pas encore fini. Les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Quand il descend, oui, quand il descend, oui tout s'arrête, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il, il descend, quand il descend, l'atmosphère La change, l'atmosphère La change. Esprit est là. Le Saint -Esprit, la grâce de la guérison est là. La, la, grâce, à à la, la grâce de la guérison est là. La grâce de la guérison est là. La grâce de la guérison est là. Le Saint-Esprit est là. Sous-titrage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 Maintenant, là où le monde a dit que c'est fini, Dieu t'a dit que ce n'est pas fini. Là où le monde a dit que c'est fini, Dieu t'a dit que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La guérison est possible parce que la grâce est disponible. La victoire est possible parce que la grâce est disponible. La joie est possible. Parce que la grâce est disponible. La paix dans le foyer est possible. Parce que la grâce est disponible. Elle est disponible. Elle est disponible. Elle est disponible. Elle est disponible. Elle est disponible. Elle est disponible. Elle est disponible. C'est encore possible possible de revivre dans la paix C'est possible de revivre dans la paix Après des multiples blessures dans le cœur C'est possible de retrouver la joie Après des moments de déchirement C'est possible C'est possible C'est possible Ce n'est pas encore fini Ce n'est pas encore fini Ce n'est pas encore fini ce n'est pas encore fini là où le monde t'a présenté des impossibilités par la grâce de Dieu tout est possible car la grâce est disponible rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit j'entends encore ce refrain chanter en moi la grâce est disponible et même quand c'est pénible rien n'est à il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de jésus C'est encore possible, c'est encore possible. C'est encore possible, la grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Espoir, Il y a de l'espoir. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Au nom C'est encore. Encore, encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Pour ceux qui, crois, ceux qui au croient, nom au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, c'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. C'est même quand c'est pénible. Rien n'est impossible. Impossible. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus le Saint-Père, c'est possible. c'est encore. La grâce est disponible, la grâce est disponible, Et même quand c'est béni, Rien n'est impossible possible, y n'est de possible, possible, pour ceux qui croient Au nom de Jésus-Christ C'est encore possible C'est encore possible La grâce est disponible Et même quand c'est préhible rien n'est impossible Il n'y a que l'espoir Pour ceux qui croient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 Au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. La grâce est disponible et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a que l'espoir en ceux qui croient Au nom de Jésus Christ J'aimerais que quelqu'un Se dise que la grâce est disponible Tant que la grâce est là, les portes sont encore ouvertes Les portes de la guérison sont encore ouvertes Les portes de la paix dans le mariage sont encore ouvertes Les portes de la stabilité dans la vie sont encore ouvertes. La grâce est disponible. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Grâce est là. Grâce est là. Elle est là. Les chancetés des hommes t'ont fermé les portes. La grâce des dieux te Dieu les a ouvertes. La haine des hommes ont fermé les portes. La grâce des dieux les ouvre. La grâce des dieux les ouvre. Que les portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les portes fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les portes de la guérison s'ouvrent maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Eh. Eh. Eh. Eh. Qu'elle s'ouvre maintenant. Qu'elle s'ouvre maintenant. Qu'elle s'ouvre maintenant. Qu'elle s'ouvre maintenant. Qu elle s'ouvre maintenant. Je n'ai pas besoin de savoir qui a fermé. Je connais celui qui ouvre. Je connais celui qui roule. Je connais celui qui roule. La société humaine a fermé des portes. Dieu les a ouvertes. Au nom de Jésus J'aimerais que chacun de nous lève légèrement ses deux mains La grâce est disponible, nous l'avons chantée, nous l'avons dit Elle rend possible ce qui est impossible Elle rend possible ce qui était impossible Elle nous disponibilise ce qui était indisponible Elle rend accessible ce qui était inaccessible Que quelqu'un dise dans son cœur Seigneur Accorde-moi encore ta grâce Accorde-moi encore ta grâce Accorde-moi encore ta grâce Accorde-moi encore ta grâce Accorde-moi encore ta grâce Je désire ta grâce Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux Montre-moi ta gloire Pas parce que je le mérite, mais parce que tu me fais grâce pas parce que je le mérite, mais parce que tu me fais grâce. Parce que tu me fais grâce. Parce que tu me fais grâce. la grâce est là la grâce est là elle nous fait faire ce dont nous étions incapables hier elle fait que celui qui était dernier devienne le premier la grâce fait que le plus petit devienne plus grand la grâce fait que le faible devienne fort la grâce fait que le rejeté d'hier deviennent importants aujourd'hui. La grâce fait que le malade d'hier soit guéri. Merci Seigneur. Merci Jésus. Par ta grâce, nous disons oui. Nous disons oui à toutes les situations difficiles. Par ta grâce je dis oui Par ta grâce je dis oui Et David dit le bonheur et la grâce m'accompagneront Et je l'atteste que le bonheur et la grâce m'accompagneront Je ne les poursuivrai pas, elles m'accompagneront T'es T'es mon corps et il te soutient merci Seigneur